Pour vous inscrire à une formation sur Campus Récit, assurez-vous d'être connecté à votre compte. Dans la liste des auto-formations, sélectionnez la catégorie qui vous intéresse et la formation à laquelle vous désirez vous inscrire. Dans cette formation, utilisez le bouton à droite « M'inscrire à cette formation ». Une nouvelle page s'ouvrira avec les options d'inscription. Allez dans le bas de la page et cliquez sur « M'inscrire ». Voilà, vous êtes maintenant inscrit. Vous pouvez profiter de tous les avantages d'être inscrit dans une formation.